Donc en 2003, en été 2003, les feuilles tombaient comme en hiver ici. Oui. Et euh, c'était une des premières années, peut-être la deuxième, qu'il n'y avait plus de production tubex. Donc beaucoup d'arbres du côté sud-ouest, euh, en, oui, oui, sud en fait, ont été fendus, brûlés. Oui. Et bon, celui-là, je vais certainement l'éliminer, il est mort. Euh, celui-là, vous voyez, il a continué de pousser un peu, mais on voit toujours les déchirures. Et là, il y a certainement de très grosses différences entre les sensibilités. Mais toutes tout, ces écorces jeunes, lisses et foncées brûlent. Et puis avec les tubex, ils n'ont jamais vu la lumière aussi. Voilà, hein, peut-être que, que, que ça joue aussi. Encore que les brûlures étaient plus hauts que les tubex ouais. Oui, peut-être que ça, ça, ouais. ça joue aussi. Alors tu peux nous montrer, euh, on a vu... Euh